L'évangile du matin de la résurrection se situe immédiatement après la mise au tombeau chez saint Jean. Nous y voyons trois amis et trois signes. La première, Marie-Madeleine, va au tombeau. C'est les ténèbres. Elle ne peut distinguer à la faible lueur du jour que la pierre roulée à l'entrée du tombeau. Aussitôt, elle court, et va prévenir les disciples. Pourtant, de son signe, elle ne rapportera que ce qu'elle en a cru. Le corps a été pris. Le disciple bien-aimé, deuxième ami, court jusqu'au tombeau. Premier arrivé, il n'ose entrer. Et en se penchant, il ne peut distinguer que des linges affaissé. Troisième ami Saint-Pierre, dernier à l'arrivée, le premier ose entrer. Alors il peut contempler le signe complet des linges mortuaires, tels une chrysalide, vide, témoignant tant d'un long repos que d'un relèvement affaissé, sur place, sans que rien n'ait bougé. Alors, entre en second, le premier arrivé. Jean vit le signe, mais c'est à la parole qu'il crut. Et comme plus tard Madeleine, sa foi ne va pas au signe, il n'en croit pas ses yeux, non c'est les Écritures dans lesquelles, à la parole de Dieu, il croit, voyant le signe. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit, que la pierre a été enlevée du tombeau, elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre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 C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.